resterons fermés jusqu'au bout. Malgré le persécution de ces monde malgré les combats, les agirs, le découragement, nous irons jusqu'au bout. Oui, je courrai jusqu'au bout, car la couronne m'attend. Je resterai toujours à mon poste. Comme à Bakouk, malgré les persécutions, oui je courais jusqu'au bout car la couronne m'attend. Je resterai toujours à mon poste, comme à Bakouk. Je resterai ferme Je resterai ferme Je resterai ferme Jusqu'à la fin Je serai fidèle Toujours fidèle Je serai fidèle tu Je resterai faible Je resterai faible Je resterai faible Je resterai faible Jusqu'à la fin Je serai fidèle Je serai fidèle Toujours fidèle Fidèle, fidèle Fidèle Je courrai jusqu'au bout car la cour oh, m'attend Je serai toujours à mon poste Comme à Bakouk Malgré la persécution Okay. <laughs>